Bonjour, je suis Aimé spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Alors, nous sommes dans la section marketing, notre blog, section dans laquelle je partage avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces pour les PME. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une technique simple qui vous permettra d'obtenir vos premiers clients sur Facebook. Cette technique là m'est venue d'un ami que je salue au passage, qui s'appelle Romial Ndwa. Voici comment c'est passé. À l'époque, je ne connaissais pas Romial et Romial Ndwa avait écrit un livre « Aller contre le courant ». Il avait écrit un article qui avait bien marché et par des partages, j'ai vu l'article. Donc, je lui ai envoyé une demande d'amitié sur Facebook. Romuald, qu'est-ce qu'il a fait Il a accepté la demande d'amis et il m'a envoyé un message je paraphrase son message, il dit bonjour monsieur, j'ai vu que vous m'avez envoyé une demande d'amitié, je vous dis merci je viens d'accepter, pourrais savoir en fait l'objet de votre demande d'amis qu'est-ce que vous recherchez tout ça, pour la plupart des personnes qui vous envoient des demandes d'amis, ils ont vu quelque chose chez vous, en principe, bon pas ceux qui envoient des demandes d'amis, à tout va, donc quand vous posez en fait ce genre d'action comme Romuald l'a fait, si c'est un client qui a été touché par l'une de vos actions commerciales, il va demander, oui oui j'ai vu tel poste ou bien tel article que vous vendez qui m'a intéressé. donc je me suis dit bon je vais me rapprocher de vous pour en savoir plus. Donc si vous faites là, les premières demandes d'amis qui vont vous parvenir, vous allez pouvoir conclure des ventes si je disais directement ce pourquoi j'étais intéressé. bon, C'est vrai que j'étais pas forcément par le livre, mais c'est surtout par le conseil qu'il a donné dans l'article et le mindset de ce dernier-là. Vous aurez beaucoup plus de gars en fait qui vont acheter. Parce que comme le dit la plupart des experts, il n'y a jamais de bon moment pour présenter votre offre que le moment où le prospect entre en contact avec vous. En ce moment-là, le prospect est dit prospect show. Donc, il est dans l'état d'esprit en ce moment pour acheter votre produit. S'il a l'argent, il va acheter. Et s'il n'a pas d'autres objections, bien sûr, il va acheter. Donc, en faisant cela, vous allez voir que les personnes qui vous envoient des demandes d'amis, vous pourrez facilement obtenir des clients parmi ces personnes. C'est ce que je voulais partager avec vous comme astuce aujourd'hui. Je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que si vous voulez attirer tous les jours des dizaines de clients sans les forcer ni courir après eux, je vous invite à télécharger un extrait gratuit des stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Vous allez apprendre les stratégies d'attraction de la clientèle. Vous trouverez le lien au au Dessus ou en dessous de cette vidéo, lorsque vous cliquez, vous allez voir un formulaire, vous remplissez votre nom et votre email, l'adresse à laquelle vous voulez recevoir l'extrait gratuit des stratégies indispensables. Ensuite, vous allez dans votre boîte email dans laquelle on va vous demander de confirmer qu'effectivement la demande vient de vous pour éviter en fait les spams parce qu'il y a certaines personnes qui mettent des emails, d'autres personnes sans savoir, d'autres achètent, etc., etc. Donc pour éviter cela, et lorsque vous confirmez, vous allez être redirigé vers les stratégies indispensables automatiquement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.